Retour sur le plateau, de ne nous fâchons pas. Je vous rappelle qu'on peut réagir avec le hashtag NNFP. Dans un instant, nous parlerons cyberharcèlement, mais juste avant. Ce 1er mai, ils étaient 782 000 selon le ministère de l'Intérieur, 2,3 millions selon la CGT. Bref, un grand nombre de Français a battu le pavé dans toute la France. La fête internationale des travailleurs avait la tête d'une 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, de la colère toujours, et des violences. Un bilan lourd, 540 interpellations, 406 forces de l'ordre blessées, 200 parmi les manifestants a-t-on encore franchi un palier comme l'affirme la Première Ministre Elisabeth Borne pour en parler Le sénateur PS Jérôme Durin, Mathieu Vallée, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et Hugo Bernalicis, député France Insoumise. C'est l'heure du grand débat, les voici – Bonsoir messieurs, merci d'être euh, avec nous. Euh, bonsoir, bonsoir. Jérôme Durin, bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, sénateur socialiste, euh, vous êtes contre la réforme des retraites oui. et vous avez suivi une brigade de la Brave lors de la manifestation du 1er mai. Vous l'avez fait dans le but de comprendre le maintien de, euh, comment le maintien de l'ordre s'organise, on va en parler dans un instant. Mathieu Vallet, bonsoir, bonsoir. vous êtes policier, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et vous étiez également avant chef d'état-major. Des, SS, des CRS à Marseille. Euh, Hugo Bernalicis, bonsoir. bonsoir. Vous êtes député France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord et vous êtes le référent police-justice des Insoumises. Vous seriez un peu le, le, le, quoi, le ministre de l'Intérieur de Jean-Luc Mélenchon s'il avait bon été élu. à 600 000 voix près, vous, vous seriez le ministre de l'Intérieur. Non, à 600 000 voix près, il était en finale. Il ne <rire> gagnait pas. Ah il oui, ah, faudrait que tu les évoquies. C'était 600 000 <rire> la fois dernière, 400 000 la fois d'après. Alors, euh, Jérôme Durin, racontez-nous euh, la brave. Euh, bah, – C'est du travail parlementaire de fond, déjà. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas réduire l'activité parlementaire à une journée passée dans les manifestations et, avec des caméras qui vous filment. Euh, Hugo Bernalicis le sait, les parlementaires, ils font du travail d'immersion euh, toute l'année. Euh, moi, je l'ai fait dans des euh, casernes de gendarmerie, euh, avec la PJ, euh, avec la BRI, sur des interpellations. Voilà. Donc c'est déjà du travail normal. Et la Brave, c'est vrai que c'est exceptionnel, parce que c'est très violent. À ce que ça cogne fort. Et voilà, ça... alors on va regarder justement quelques images de ce, de ce qui cogne fort, un sujet de Pierre-Henri Holdernbaum et Charlotte Balmer. L'intersyndicat voulait un 1er mai historique aux quatre coins de l'hexagone. Ça va péter Comme à Rennes, à Marseille. Mais la fête du travail a rapidement tourné à l'affrontement. Ici, Nantes ou encore à Paris où 5000 policiers étaient déployés dans la capitale pour encadrer 550 000 manifestants selon la CGT, 112 000 selon la préfecture. Quelques minutes après le départ du cortège, les premières tensions apparaissent. Les canons à eau anti-émeute tentent de disperser les éléments perturbateurs. À l'intérieur des cortèges, incendies, commerces saccagés, jets de projectiles, les charges de force de l'ordre s'enchaînent pour repousser les groupes les plus virulents. et en interpelle certains. Sur la journée, 540 interpellations ont lieu à travers la France, dont 305 à Paris, à la cellule de crise de la préfecture de police. Donc Niveau de violence très important, très élevé là aujourd'hui, très très élevé. Un homme de la compagnie d'intervention qui, qui a été brûlé dans cette image que l'on voit, un cocktail Molotov, qui est jeté sur lui. Je veux d'abord condamner évidemment le plus fermement possible ces violences contre les forces de l'ordre. Au total, 406 policiers et gendarmes ont été blessés à travers le pays, dont 31 ont été conduits à l'hôpital. Du côté des manifestants, l'observatoire Street Medic en dénombre 200. Des actes de violence redoutés par les renseignements depuis quelques jours. En fin de parcours de la manifestation du 1er mai, un incendie s'est déclaré dans un immeuble en chantier. Le feu se propage et touche également la station de vélo en libre-service. Sur le toit, les quelques manifestants venus se réfugier sont pris au piège. Tous sont évacués sains et saufs par les pompiers, qui ont maîtrisé le feu. Face à une énième journée de grande violence, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle à une loi spécifique anti-casseur afin de durcir les sanctions pénales contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Alors, euh, Jérôme Durin, vous étiez avec les gens de La Brave. Euh, comment ça se passe, euh, rapidement décrivez-nous, c'est-à-dire que ça charge, vous étiez avec eux euh... bah Moi je n'ai pas vu un manifestant, euh, pour faire simple, c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est euh, à la périphérie du cortège et euh, la brave est dans des rues adjacentes et elle se déplace euh, de manière assez mobile et assez agile pour intervenir quand euh, des exactions sont commises par des, des casseurs qui s'attaquent à, euh, à une agence bancaire, à un commerce, euh, des gens qui ne sont pas des manifestants euh, qui sont venus là pour ça et euh, qui euh, sont venus pour en découdre. D'abord vis-à-vis des biens, du mobilier urbain ou des personnes quand ils veulent aller au contact avec les policiers. Donc c'est une activité qui cette fois-ci, je crois que ça n'a pas toujours été le cas, était assez périphérique. Le but du jeu étant d'éviter que euh, ces euh, euh, agressions sur personnes ou ces attaques sur les biens n'empêchent ne, euh, la manifestation euh, de s'écouler. Ça, c'est la première phase. Et puis après, une fois que le cortège est arrivé, euh, place de la nation, euh, bah, c'est plutôt affrontement avec euh, des, des, des gens qui essayent de tenir des positions. Et donc, euh, la Brave, euh, les gendarmes mobiles, les CRS essayent euh, d'aller euh, interpeller ceux qui euh, lancent des projectiles. Alors, les projectiles sont divers et variés. Des pierres du métal, un marteau, enfin de toutes sortes de, de, de choses qui sont prévues ou pas pour ça, euh, des bombes agricoles, du mortier, c'est très confus, il y a des gaz, donc c'est très violent, c'est très impressionnant, et effectivement il y a des blessés, alors moi j'étais du côté des policiers physiquement, euh, donc j'ai vu ce qui s'est passé de ce côté-là, je ne suis pas leur témoin de moralité, euh, j'ai vu les blessés du côté des policiers, il est évident que quand la violence se déchaîne, il y a des gens qui sont bousculés, il y a des gens qui sont interpellés, euh, voilà, les gens ne sont pas là pour cueillir du muguet, c'est violent. – Vous que c'est plutôt euh, bien géré la réalité de l'observation que j'ai faite, qui est un travail de fond et qui n'a pas vocation à documenter tout ce qui s'est passé, c'est que moi je vois un bout de rue, un bout de place, je cours derrière des gens, j'essaie de comprendre ce qui se passe, euh, je pleure et je tousse quand il y a des gaz, je reviens, voilà, donc, euh, je ne vais pas vous dire que j'ai tout compris de la tactique, de la stratégie, vous dire que c'était parfait. En revanche, je peux dire, je n'ai pas vu les policiers taper gratuitement sur les gens, je ne dis pas que ce n'est pas arrivé ailleurs, voilà, je, je, je, reste, je reste très modeste, en revanche, ça nourrit mon travail parlementaire de fond, parce que je comprends les problèmes de formation, les problèmes de doctrine, les problèmes de tactique, les problèmes d'utilisation des outils qu'ils ont à leur disposition, euh, les LBD, le gaz, tout ça. Ils ont les bons outils à disposition, euh, Mathieu Vallet. Oui, on a une palette d'outils qui nous permettent de faire face à des groupuscules et extrémistes violents qui sont des spécialistes du désordre. Et je rejoins M. Durin sur sa première phrase. On n'a pas des manifestants. Moi, en tant que policier républicain, je distingue les manifestants des individus radicalisés qui n'ont absolument rien à voir ni avec la réforme des retraites, ni même avec aucune conviction. Pourquoi vous ne les chopez pas avant qu'il arrive Mais Parce qu'aujourd'hui, l'État de droit ne nous permet pas de protéger les manifestants pacifiques en pas amont. Interpellé interpeller quelqu'un parce que des est a... en noir au nom d'une manif. Ce que je veux vous expliquer, c'est que sur différents sujets... Attends, attends, attends une seconde. Non, pardon, pardon. Tu peux, vous, vous, pouvez vous pouvez demander à quelqu'un qui a une batterie de casserole par arrêté préfectoral de le remettre dans la voiture. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter des gens qui ont des marteaux dans les sacs à dos ou des marteaux dans les sacs roux, à dos, c'est une donc... autre histoire. Enfin, je... pardon, euh, monsieur, c'est si Les gilets jaunes, il y avait beaucoup plus de filtres en amont aussi. Non, ouais. non, mais même sur ces dispositifs-là, vous avez la police régionale des transports, mais aussi les policiers dans les gares, dans les stations de métro dans les stations de bus, qui opèrent des contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République. Je rappelle toujours, puisqu'on n'en parle jamais que L'autorité judiciaire est le garante du contrôle de ces mesures. Et en fait, on fait énormément d'interpellations avec des objets effectivement interdits, que ce soit des boules de pétanque, que ce soit des battes, que ce soit des couteaux, que ça soit parfois aussi des bombes artisanales des bombes agricoles qui contiennent parfois des substances explosives. On a aussi des cocktails molotov. Vous avez montré cette image qui doit glacer tout notre pays. Quand on a un policier, un être humain, puisqu'il n'y a aucune vie qui est supérieure ou inférieure à une autre, qui brûle en place publique avec des gens qui exultent autour et qui jettent des projectiles qui viennent au contact, vous voyez bien ces personnes qui mettent des coups de bâton à nos collègues qui sont en train d'exprimer un frère d'armes. D'ailleurs, j'aimerais qu'il y ait une condamnation, j'aimerais qu'il y ait une condamnation unanime de la classe politique. J'ai entendu dans certains partis des condamnations quasiment absentes ou très timides. Quand on a un être humain qui brûle, effectivement, j'ai eu des nouvelles. Je l'ai au téléphone hier après-midi. Ce policier de la deuxième compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris, ça pourrait être votre frère, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être votre enfant. Tous ces policiers que vous voyez, c'est les ouvriers de la sécurité. Vous savez d'où je viens Je viens d'un quartier populaire. Ma mère était femme de ménage. J'ai gravi tous les échelons grâce à la République. Et et quand j'entends M. Durin ou je vois M. Bernalicis qui prétendent incarner le parti des ouvriers, mais ce sont les ouvriers de la sécurité qui protègent nos manifestations, qui protègent nos libertés. Et quand on dit que la police tue, quand on dit qu'on est des bons à rien, des factieux, des barbares qui font envoyer soigner, les policiers des brigades de répression d'action violente, quelle insulte fait à ceux qui nous protègent et à ceux qui portent fièrement l'uniforme Je pense qu'aujourd'hui, il faut un une concorde, il faut un sursaut républicain derrière ceux qui sont les garants et la protection de nos libertés. Quand il y a des problématiques, et j'en finirai là, on a 5% des policiers qui représentent euh, euh, dans la fonction publique, on a 55% des sanctions, il n'y a pas d'impunité en Orange. En revanche, quand on a des gens en pleine journée, en pleine capitale, qui se permettent des exactions et des tentatives de meurtre sur des policiers, c'est bien parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui arme ces délinquants en noir. Voici la patate chaude, elle est pour vous, Hugo Bernalicis. Alors, euh, vous, vous, vous regrettez, enfin vous condamnez sévèrement, vous condamnez ces violences, évidemment, oui et c'est pas, pas un mode d'action que nous préconisons. D'ailleurs, en fait, en réalité, euh, nous le déplorons à chaque fois parce que euh, après de quoi on parle quand on vient sur vos plateaux télé, de ça, plutôt que du retrait de la réforme des retraites. Or l'objectif politique, il est très clair euh, pour Jérôme Durin et pour moi-même et pour mon, mon organisation politique, euh, c'est le retrait de cette réforme euh, des retraites. Et donc ça dessert la cause. Voilà. Nous, aucune, aucun état d'âme à dire euh, qu'il ne faut pas euh, s'en prendre violemment et physiquement aux policiers. Nous ne le préconiserons jamais et nous ne l'avons jamais préconisé. Et vous le Maintenant, oui, oui, mais attendez, le condamner c'est facile, on est sur un plateau télé. Ok, je condamne. Très bien. Et alors Qu'est-ce ah, qui se passe C'est déjà ça Non, non, mais d'accord, c'est déjà euh, ça. Très bien. Je, je, voilà, je, tout le monde je, est content. Je crois pas mais Jean-Luc Mélenchon maintenant, est condamné. Hein. Excusez-moi. Si, mais bon, c'est pas grave. Non. C est, c est, oui, non. Si vous voulez qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de problème. Non, non, non, non, non allez On sait que le sujet, c'était le maintien de l'ordre euh, sur, sur le 1er mai et sur les autres manifestations. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup face à cette situation Quelle est la doctrine qu'on emploie Quelle est la stratégie Qu'est-ce qu'on fait politiquement Quels sont les ordres qui sont donnés Comment on déploie le dispositif Et tout ça est absolument mal géré parce que le bilan I <sighs> des blessés côté manifestants et des blessés côté policiers et gendarmes, c'est d'abord le bilan de Gérald Darmanin. C'est d'abord son propre bilan et son propre échec. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et donc et je condamne d'abord l'action du gouvernement parce que c'est lui qui nous met dans cette situation de tension euh, dans le pays. Pas de réforme des retraites, pas de manifestation, pas de blessés, hein, ni côté euh, manifestants, euh, ni côté policiers et gendarmes. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc il y a d'abord un boutisme politique de refuser d'écouter euh, les Françaises et les Français qui nous conduit à cette situation-là. Et puis ensuite, le dispositif de maintien de l'ordre, est un dispositif d'escalade depuis l'usage du 49.3. Depuis l'usage du 49.3, il y a un changement de doctrine où on n'est plus dans la garantie de la liberté de manifester, mais on est dans la répression de mouvements, d'abord spontanés, souvent spontanés, et puis ensuite même euh, organisés. Euh, – euh, On n'a pas, pas la liberté de manifester en France ?– On l'a pas complètement, ouais. je, je, je, je confirme, c'est d'ailleurs euh, les observations euh, qui ont été faites, notamment là aujourd'hui, euh, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté qui vient de rendre ses conclusions sur les gardes à vue euh, qui ont été opérés dans les différentes manifestations ou qui ne sont pour la quasi-totalité pas fondées en droit. Donc, oui, il y a des entraves à la liberté de manifester dans notre pays qui ne sont pas justifiées. Mais que vous ayez des interpellations sur le moment et que certaines soient absurdes, c'est possible. Ça. Mais pas certaines. Ce pas, pas une entrave à la liberté okay. de manifester. On est certaines. Pas. Mais quand ah, sur les premières manifestations, vous en avez euh, plus, plus de 3, sur 300 oui. interpellations, 290 classements sans suite, je suis désolé, c'est pas certaines, c'est la quasi-totalité. Et celles qui sont poursuivies dans le tribunal, la plupart sont aussi des relax euh, à la fin. Ouais, enfin, Donc, ça prouve l'état de droit, ça, pour le coup. Ça, ça, ça prouve. Ah, du voilà. côté justice, mais du côté exécutif, ça prouve pas l'état de droit. C'est j'interpelle qui je veux comme ça. Pas, euh, au hasard c'est pas ça qui est prévu dans les textes. Je suis désolé. Et c'est pas ça qui est prévu dans la déclaration des droits de l'homme. J'espère qu'on est tous attachés à ce texte fondateur qui est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit dans son article 7 que nul ne peut être arrêté euh, euh, arbitrairement. Euh, oui, enfin, euh, quand vous voyez un, un bazar pareil, euh, vous, êtes, vous êtes un peu obligé de mettre fin, non Enfin, je sais pas. Euh, Mais donc, je vous reviens à la question. d'intervenir. Je, je se poser de la de question. Qui est comptable de cette situation avoir. Parce qu'on ne peut pas dire et euh, évacuer en disant « Moi, je fais une distinction entre les Black Blocs et le mouvement social. » comme ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, vous l'avez dit vous-même, vous et en même temps, en permanence, essayer de faire le lien en disant euh, les politiques et les Black Blocs. Les Black Blocs, honnêtement, que Jean-Luc Mélenchon dise blanc ou noir, ils s'en foutent, que Marine Tondelier, la patronne des Verts, dise blanc ou noir, ils s'en foutent, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans cette logique-là, qui ne sont pas du tout dans la logique syndicale, qui ne sont pas du tout dans la logique institutionnelle. Mais ça, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas grand sens à indexer les violences qu'on voit sur le 49-3, par exemple, puisque ce n'est pas la question. En Mais en si vrai. ça a créé une bascule, bien sûr que ah, oui, parce non, qu à non, on la on base, pas, on peut pas dire à la fois, on, pas on a dit, pas dit, la même chose. On l'a vu, on l'a constaté cest avant dire... 493, Pardon, il avait mais le 49. c'est ça black qui n'est pas cohérent. On et peut pas dire... Après le 49.-3, il y a des black blocs. Justement, c'est pas un piège, c'est juste qu'on ne peut, peut, peut, peut pas dire à la fois que parmi les manifestants, il y en a qui ne sont manifestement pas là contre la réforme des retraites, mais uniquement là pour tout casser, et dire ensuite, il y a un lien entre la politique gouvernementale et la hausse des exactions qu'on constate. Oui. Mais non, ce n'est pas du cohérent. Si, parce qu'en fait, quand le dispositif d'ordre public des policiers et des gendarmes est mal exécuté, vous avez des phénomènes, notamment quand ils fendent la foule pour aller chercher un individu, quand la, la, la démarche n'est pas comprise, vous avez spontanément un phénomène de cristallisation et de solidarisation des manifestants entre eux, y compris de ceux qui étaient venus pacifiquement, et qui à force de se prendre des lacrymos euh, dans la figure, pour rien, alors qu'eux sont venus manifester pacifiquement, vont finir par dire ah, « j'en peux plus prendre un objet par terre et le balancer ». Je suppose que euh, le, le, le sénateur Durin à côté de moi l'a parfaitement vu, et j'en ai vu moins en garde à vue euh, à Lille, parce qu'on va visiter aussi les locaux de garde à vue pour faire la, fin du, la suite du, du process, les policiers étaient là, ne sont qui étaient là les, et qui étaient les sont responsables du Écoutez geste moi. qui consiste à leur lancer un pavé dessus. Écoutez-moi, mais non, c'est pas ce que je suis ah en ben train si. de dire. Je, parle, je vous dis pas que le policier, mais le dispositif d'ordre public, oui, oui. Et je le et je soutiens. Je continuerai vous, de Jérôme le soutenir. Du... Quand vous avez un dispositif plus distant, quand vous avez des outils moins répressifs, vous avez une autre situation dans la gestion de foule. Et c'est pas un truc que je suis en train d'inventer. Oh. C'est ce que font tous nos voisins européens, sauf nous, je tous, tous. Ça s'appelle la désescalade. Jérôme Durin, puis Mathieu Vallet. On parle d'un climat. Il y a les outils juridiques, il y a les chiffres qui ne sont pas bons. Parce que euh, moi on me dit, euh, Durin est un peu quand même naïf d'aller euh, servir la soupe au ministère de l'Intérieur. La réalité c'est quand même que euh, quand on va là-bas, ce qu'on voit c'est les violences. Et donc le niveau de violence n'est pas glorieux quand même pour on le a ministère de l'Intérieur. Bah, visiblement, il y a, oui. Il, il, il s'est quand même passé euh, ce, ce, ce 1er mai dans certaines villes quelque chose d'une autre nature que ce qu'on avait avant, notamment du fait de l'arrivée d'un certain nombre d'éléments radicalisés, de l'étranger. Et le désordre politique qui a été organisé avec euh, ce passage en force sur le long terme euh, par Emmanuel Macron crée quand même un climat où toutes les colères se rassemblent. Moi j'ai trois anecdotes, euh, trois sujets. Euh, une journaliste, une de vos collègues, euh, belge, qui m'interroge après le premier mai, qui me dit « on ne comprend pas nous ». Quand même, comment vous vous y prenez en France Pourquoi c'est si violent Il y a quand même plein de pays. Il y a eu des protocoles d'ailleurs de travail, il y a eu des, des, des opérations collectives de plusieurs États pour essayer de travailler sur la désescalade ou l'apaisement. Bon, vous vous n'en faites pas partie, et c'est vrai qu'on n'est pas très bon en maintien de l'ordre. Deuxième il faut euh, pas remarque. Pas franchement apaiser les gars qui balancent des cocktails molotov sur les C'est évident, filles, mais, mais, mais c'est pareil ailleurs, parce ouais. qu'on ouais. n'est pas génétiquement plus violent en France qu'en ouais. qu Allemagne, qu'en Italie, euh, qu'en Grande-Bretagne. Ouais. Une, une autre de vos collègues qui me dit, écoutez, euh, moi j'hésite maintenant à aller dans les manifestations parce que j'ai peur de perdre un œil, c'est-à-dire une prise de vue. Euh, et donc la, la question de la liberté de manifester, c'est pas seulement une liberté euh, euh, positive, du droit positif, formel. C'est est-ce que dans cette ambiance-là, on veut y aller Et donc il euh, y a. Une, un affaiblissement quand même parce qu'on essaye de resserrer et on sent bien que tendance le, le politique du moment c'est d'essayer de resserrer les droits parce qu'à la fin des fins la sécurité elle est parfaite quand il n'y a plus de liberté donc on n'en est pas là et on en est très loin mais heureusement. Troisième anecdote, quand je termine la, la manifestation avec la colonne de la compagnie d'intervention sur la place de la Nation et que je suis avec mon petit casque identifié à tous les autres euh, et que je traverse sous les sifflets euh, des gens je peux vous dire que quand on est élu de la République, attaché à l'ordre républicain, qu'on a une certaine euh, hauteur de vue et de l'idéal républicain, notamment en, en termes de maintien de l'ordre, et ben ça fait mal au bide. Ça fait mal au bide parce qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui est assez pourri dans le rapport entre la police et la population. Et ce qui est gravement altéré, c'est notamment lié à la question du maintien de l'ordre et des conditions du maintien de l'ordre dans ce pays. Vous êtes d'accord il y a beaucoup de sujets. D'abord, moi, je suis pas sadomasochiste et je vais pas m'autoflageller quand on veut faire croire que leur public se passe mieux en Europe. En Grande-Bretagne, ils balancent les chevaux contre les manifestants. En Belgique, ils envoient les chiens non muselés contre les manifestants. En Allemagne, ils sont adeptes de la stratégie de la confrontation avec des centaines de blessés. On l'a vu sur un conflit de mina à charbon en... il y a quelques semaines. Vous avez donc des pays qui nous euh, côtoient, qui sont limitrophes et qui ont les mêmes problèmes que nous en réalité. D'ailleurs, vous me parliez tout à l'heure des Black Blocs. C'est une doctrine qui est adoptée par des... Des personnes radicalisées, majoritairement d'ultra-gauche, c'est ce que nos services de renseignement documentent. Et en réalité, pour Sainte-Soline, par exemple, mais comme pour le 1er mai, on a eu des individus radicalisés d'ultra-gauche de, de tous les pays européens, de l'Italie, de la Catalogne, de l'Espagne, parfois de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet européen. Dans un an, on a les élections européennes. Je pense qu'au même titre que le terrorisme, au même titre que l'immigration, il y a un sujet européen pour mieux coordonner nos forces, mieux coordonner nos renseignements, de manière à lutter beaucoup plus efficacement, comme on l'a fait au G7 à Biarritz en 2019. Les Black Blocs, oh, ils étaient là en 2016. Non mais tu non, mais... Donc, dire mais... le travail, ça mais... fait mais... longtemps. Enfin, c'est ça qui est, est cette espèce mais... d'inergie face un... à cette réalité. Je... Et juste pour qu'on ait un je ordre. de... — <coughs> Si je, peux pas parler, je pense à développer ça, va être pour compliqué, compliqué, hein. Hein. On parle ouais. de 1200 à 1500 individus non, dans mais les 2000. 2000. 2000 policiers. Peut-être qu'il peut-être qu'il le fait. Les chiffres un peu gonflés ces 2000. Non mais il n'y a faut... pas de chiffres gonflés. On n'a pas intérêt à gonfler les chiffres. Les policiers font pas de politique. Donc. Non mais de politique qui accompagne tout ça. Donc non, les services de renseignement documentent. Même 2000. Même 2000, ça paraît appréhendable par rapport à 100 000 manifestants ?– si je peux terminer, si vous me permettez. Ouais, ah, – Pardon, c'est un débat. – hein. Comment ?– bah, J'ai écouté ouais. les gens, mais le débat, c'est d'écouter les autres aussi. Sinon, Ça je vais pas perdre pas de pas temps à grand -chose. Donc ce que je disais, c'est que la deuxième chose, c'est ces brigades de répression d'action violente à moto. Ces braves mecs dont on nous fait croire que c'est des incultes de leur public et que finalement c'est des personnes sanguinaires et violentes. D'abord, vous avez le conducteur qui subit une formation draconienne, trois mois à l'école de police de sens et qui n'a pas systématiquement son diplôme validé s'il ne remplit pas les conditions des épreuves. Vous avez l'opérateur derrière qui est formé en ordre public, qui est issu des compagnies d'intervention. Donc on ne met pas des personnes que j'ai entendu de la brigade anticriminalité ou des policiers, des commissariats qui sont moins aguerris à l'ordre public, on met des spécialistes de l'ordre public sur ces motos ça c'est un premier point le deuxième point l'exiguïté et la difficulté vous l'avez peut-être vu monsieur Durin de circuler dans la rue de Paris facilite par le biais de ces motos un déplacement d'un point à un point. B quand on a des cortèges sauvages, moi je ne conteste pas le droit de manifester, Enfin, moi je suis un républicain donc euh, quand je veux manifester je déclare ma manifestation je ne pars pas en sauvage dans les cortèges parisiens pour faire des dégradations telles qu'on a pu le voir durant des soirées parfois quand des publics très jeunes était... Vous ne pouvez pas prévenir 72 heures à l'avance Je sais bien monsieur mais alors le 49-3 c'est dans l'Assemblée la... le nationale les manifestations c'est dans la rue elles peuvent être déclarées, bien au courant, vous fait. êtes un élu républicain, vous devriez être pour la loi qui dit qu'il faut déclarer dans ce cas-là changer la loi vous êtes à l'Assemblée ah, changer la je loi voter contre celle-là. Donc, donc non mais la dernière loi anticasseur suis, parce que chaque fois il y a une loi anti comme me si on allait régler Alors, tout voilà, à fait ça. et j'y viens un problème de 2000. pour depuis... une nouvelle loi anticasseur. tout à fait en 2019 il y a une loi anti qui a été votée par le Parlement qui a été contestée d'ailleurs par le grand succès de comme des barreaux l'article 3 ce c'est pas un grand succès parce que l'article 3 qui prévoyait finalement la possibilité aux préfets comme les hooligans dans les stades de foot de pouvoir interdire des manifestants qui n'en sont plus qui des délinquants violents dans les corps de pouvoir les assigner à résidence mais pas n'importe comment, sauf que cette loi elle était mal ficelée, mal calibrée et mal contrôlée par le juge, ce qui fait qu'au Conseil constitutionnel, moi j'ai lu les contredits du Conseil constitutionnel, il dit que la loi, la est loi et le fondement ouais, de cet article n'est pas mauvais, droit, hein. mais par contre il faut revoir la condition, la précision et le contrôle administratif et judiciaire de ces mesures qui permettront de mieux lutter contre ces individus radicalisés. Le but effectivement c'est pas qu'on soit dans un état arbitraire, l'autorité judiciaire, article 66 de notre constitution, garantit le contrôle de toutes les mesures de coercition par l'autorité judiciaire. Moi, je m'étonne que, par exemple, pour les gardes à vue, on ne demande pas à la justice de rendre des comptes sur le contrôle de mesures des garde à vue. Vous savez que dès que vous êtes placé en garde à vue, il y a un magistrat du parquet qui, en moins d'une heure, est avisé du placement individuel de chaque personne qui est dans les locaux de police. Donc, Donc s'il y a un sujet, c'est ben, en fait. au magistrat qui peut lever immédiatement la garde à vue si les conditions ne sont pas rassemblées. Vous, les vous savez, comment, dans quelles conditions on on Les magistrats. Vous le savez on Vous êtes allé faire une immersion mais Je ne suis pas d'immersion tant activité je suis en activité. monsieur. Ainsi, je fais ah. partie d'une unité que vous voulez supprimer, qui protège les gens et qui a sauvé. Moi, une grosse vie au Bataclan qui s'appelle la Brigade anticriminalité. Mais je vous dis simplement que moi, je ne suis pas un observateur, je suis un acteur. Et d'ailleurs, M. Bernalissi, une question. Pardon, M. Durin a fait une immersion avec des policiers vous êtes en permanence en train de critiquer notre police et notre gendarmerie et vous avez jamais eu le courage d'aller sur une moto et le 1er mai je ne vous ai pas vu aux côtés de nos collègues sentir l'odeur brûlée des cocktails de Molotov et notamment de ces projectiles qui s'abattaient sur nos collègues et si c'était des commerçants, venez sur ouais. une brave à moto vous avez pas on pas accueille suivi. tout le monde, on n'est pas secréable vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux non, visiblement j'ai fait 3, ça. trois manifestations parisiennes dont deux où j'ai fait ma propre immersion aux côtés de la brave alors, vous avez fait un street reporter en harcelant nos collègues ouais. en leur demandant ah, leur, leur pas de ah donc j'y étais alors ou j'y étais pas avec et à leur côté, j'étais en train de les filmer, et les harceler, Non, non j'ai le courage à mon... sur la moto. Il était pas il était sur pas la moto. Était il était sur à quelques endroits. Ah, si par la façon, lui, par dit le le, le coup, courage dans la vie, c'est de faire de la moto. Ah. Franchement, euh... si, il y a un sujet. Monsieur Durin, a eu le courage de venir aux côtés de nos collègues. Tous les parlementaires. pas Dans quelle mesure les gens qui nous regardent peuvent se dire comment on va progresser parce qu'on peut faire des mises à l'abri Alors, je vais vous le dire concrètement. Je vais vous donner une mesure. Un sujet. Comment on progresse on fait de la désescalade, Comment Dites-nous, Monsieur. je fais des escalades. D'accord. En plus dur. Vous êtes le professeur, je suis votre élève. C'est un interrogatoire. C'est ça. Non mais qu'elles sont... grosses ?— c'est pas joli sketch en fait, fait, Non, non c'est pas un sketch. Vous savez. sérieux, on a, moi, euh, moi j'apprends rien depuis vous tout. Vous savez quand il euh, y a 406 policiers gendarmes qui ont mais été blessés, pas, blessés et grèves dans leur chair, c'est pas un sketch... D'accord, mais il y a des manifestants alors, blessés... Quelles sont, qu sont des les des mesures, mesures ?— Mais, mais, mais Quels sont les manifestants blessés par qui C'est même par qui, monsieur. La question qui est posée là, c'est pas de... Par qui ils sont stigmatisés de part et d'autre C'est-à-dire qu'il y a des regards différents. C'est par qui ils sont blessés C'est par qui ils sont blessés On va faire progresser. des black blocs, il y en a depuis... J'ai mes questions, j'ai mes réponses, monsieur... Oui, mais je suis pas dans un interrogatoire. C'est une espèce un de, de rhétorique de, de policier, mais ça ne marche pas, pas non plus sur la télé. Ah ça reste. Alors, que quelles seraient en fait. les pistes pour pour maintenir l'ordre, pour maintenir l'ordre Vous avez la tête. Donc, je vous dis simplement que sur la désescalade, elle est très simple. L'escalade, ça serait immédiatement, et c'est une technique qui crée des tensions et sur laquelle on n'était pas favorable, c'était d'engager immédiatement les manifestations. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on met les forces en retrait, lorsque, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Durin, vous avez ces unités qui sont mises dans les rues perpendiculaires ou en retrait, on a des individus qui savent que tant que les policiers n'interviennent pas, ils cassent, ils brûlent, ils crament, et lorsqu'on n'intervient toujours pas, vous avez vu Place de la Nation lundi, ce bâtiment en feu qui aurait pu se propager à d'autres habitations et faire des victimes, vous avez même des journalistes. En haut du bâtiment, qui ont été sauvés par qui Par un camion des CRS qui a circonscrit l'incendie parce que vous aviez des black blocs qui empêchaient la brigade des sapeurs pompés de Paris d'intervenir. Et ensuite, j'en termine. Cette désescalade, c'est quoi C'est qu'on intervient, on impacte le black le plus dur. Merci de l'avoir dit, M. Durin. Effectivement, quand vous avez des personnes à côté qui se désolidarisent pas, qui sont à proximité, il peut y avoir, je lis, des dommages collatéraux parce que c'est très difficile de faire dans le public. c'est pas une source exacte. Hein. On n'est pas en salle chirurgicale où il suffit de mettre un coup de scalpel sur une blessure, on recoue et c'est terminé. La réalité du terrain, c'est qu'on a des policiers, des gens qui interviennent, et dès qu'on a interpellé, qu'on a dispersé les individus violents pour que le cortège puisse avancer, on retire les forces, et je vais même aller plus loin, qu'est-ce qui doit nous inquiéter, M. Bernaysis, peut-être que vous aurez un avis sur ça, c'est qu'il y a cinq ans, puisque vous me parlez d'il y a 5 ans, le Black Bloc, où était-il Mais en queue de cortège ils faisaient la voiture balai. Donc pour les policiers c'était plus simple. Aujourd'hui, ils, ils, ils, aujourd ils sont en pré terminer. Aujourd'hui, ils sont en pré-cortège, ils sont en tête de cortège. Ce qui fait que lundi 1er mai dès 14h30, on a eu des violences, des exactions. Et le policier qui a été brûlé vif en place publique, c'était dès 15h. Ça n'a pas été en fin de manifestation. Donc aujourd'hui, ils veulent prendre le monopole des syndicats. Et d'ailleurs, ils s'en sont prêts à des gens du Parti communiste, ils font partie de votre alliance politique. Ils s'en sont prêts à des gens mais le déjà en 2016. Et tout policier républicain, je le suis, comme tous mes collègues, j'ai jamais été par la justice ni pour des violences pour conjugales, des ni pour des violences illégitimes. Non plus. J'ai jamais été sanctionné, mais je sais très bien. que ce n'est pas le cas de le tous le les partis. Être politiques. Républicain, y a pas et pas de de j'ai même allé plus loin. Les policiers 158 qui ont été condamnés policiers et gendarmes par la justice pour des violences conjugales, ils sont systématiquement exclus de notre institution. Vous voyez, nous on fait table net. Non, je et sais, on il y a trois policiers appartient. de la Bravem qui ont été suspendus aussi. Bien sûr, mais ils ont droit à la présomption d'innocence. Moi, je soutiens ces policiers parce que faire d'une généralité des cas isolés, c'est comme le racisme. C'est jeter le propre sur la police. On peut interroger la police sans stigmatiser les pas interroger Monsieur le Responsabilité républicaine. Et vous avez vu. Juste parler. Je, je, je parle avec passion. Hein, C'est tout policier non, passionné. Non, non, mais... euh, vous avez vu que qu'est-ce qui est dit au début de ces cortèges ou au fur et à mesure de ces défilés? Suicidez-vous? tout le monde déteste la police et des paroles, on en vient aux actes, puisque finalement, on crée un climat de tension, on crée un climat d'animosité et de haine vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Moi, la critique, pour être constructif, ça ne me dérange pas. La critique... Ah, zéro solution. C'est mais Deux éléments en matière de désescalade. Deux, deux, deux éléments en, de en une matière une proposition, de désescalade. Moi, je veux bien qu'on discute des politiques, du maintien de l'ordre, etc. Tout ça fait partie de l'arc républicain. C'est très important de pouvoir en parler. Mais deux points. La violence commise n'est pas une de la violence subie. Euh, c'est pas parce qu'on met le feu quelque part que le gouvernement est très méchant. Et les gens qui mettent le feu pour dire ensuite. Il y a des gens qui mettent le feu dans les manifs et ensuite vous avez des gens qui commentent le fait qu'ils mettent le feu en disant le vrai péromane est à l'Elysée. Cet argument est un sophisme, ça ne tient pas. La violence commise n'est pas une mesure de la violence subie. C'est pas parce qu'on est violent dans une manif qu'on a été violent avec vous. Et ce calcul-là, cette équation exorbitante, fait que du coup, plus il y a de violence, plus les gens se disent regardez comme on est victime puisqu'on est violent. Et le deuxième point, c'est l'un des problèmes. Euh, euh, alors il y a, y a les questions des policiers, il y a la façon dont ils travaillent, il y a aussi la justice qui fonctionne, mais l'un des problèmes aussi ce sont les démagogues, pardon, Hugo Bernalicis, c'est pas de vous que je parle en l'occurrence, ce sont les démagogues qui disent, ce sont les démagogues qui disent c'est juste au-dessus, ce sont les démagogues qui osent dire cette phrase la police tue et qui la disent à mauvaise C'est factuel, c'est pas grave de dire mais ça c'est factuel ça c'est l'argument c'est dans le cadre d'une légitime défense Voilà. Voilà. Bah oui, en effet, sauf que quand on dit la police tue, on dit pas attention légitime défense ou alors c'est factuel ou alors ils n'avaient pas le choix. Non non, on dit pas ça, on dit juste la police tue. Et quand les hommes politiques, les gens qui reçoivent mandat, ou qui ont reçu un mandat et qui croient qu'ils l'ont encore, disent ça, là, pour le coup, il y a un vrai problème d'escalade et de désescalade, oui. On, et on vous parlait de Steve Canissao à Nantes, pendant la fête de la musique euh... C'était quelle manifestation, ça c'était quel black bloc De quoi je peux vous parler de Malik La Je ne dis pas. Mais je peux vous parler de police. Monsieur Non. Dire de façon systématique la police. tue. dire de façon systématique la police. Donc la police tue. ne tue pas. Dites la police ne tue pas. Mais je dis pas la police ne tue pas. Je Bon, vous voyez bien que c'est absurde. Mais dire cette phrase, la police tue, est une monstruosité puisqu'elle laisse entendre que c'est délibéré. Enfin, c'est une monstruosité. Que la police ait tué Malik c'est un fait. Pardon. Mais oui, c'était 1986. Depuis, cette phrase est inadéquate. Je suis désolé. Qualifier les phénomènes qu'on a sous les yeux. Je pense qu'on ne comprend pas le phénomène qu'on a sous les yeux si on se dit pas qu'en 99 à Seattle il y avait des Black Blocs, en 2006 à Gênes il y avait des Black Blocs. Et il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon qui était en Jimmy les cricket des Black Blocs. Non, mais il y avait des démagogues pour dire que la police tue. Mais non, c'était les mêmes. Jean-Luc Mélenchon, chose. il n'a pas, il a est pas commencé. avec C'est complètement autre chose. Et on voit bien que les cortèges syndicaux qui sont quand même plus raccord avec la France insoumise que les Black Blocs, il n'y a pas de dérive violente formelle. Cette violence, elle est dénoncée. Il y a un vieux procès fait non. à la police d'être le bras armé d'une superstructure a... qu'on appelle l'État qui est là pour écraser les dominés. C'est comme – Et encore à une fois, choses, je pense qu'à grossir le trait pour avoir toujours la même Ce C'est pas moi qui grossis le trait, c'est les gens, gens qui disent gros, la police, tu. Mélenchon appelle à la haine, et s'il y a les black blocs, c'est parce qu'il y a Mélenchon. Je pense que c'est un contresens mmh. qui fait qu'on qu ne comprend pas cette réalité Donc La démagogie, c'est pas C'est pas. Non, mais après, on pour on rien, avoir, rien, chacun, en fait. chacun son credo, mais encore une fois, si le sujet, c'est vraiment les black blocs et la façon dont on lutte contre ce phénomène-là, mmh. c'est pas ça le point d'entrée. Ça dépasse largement. on est sur des factions qui n'en ont rien à faire de ce que dit Monsieur Bernali. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun sens à dire les violences que l'on constate c'est fini ma C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun sens à dire les violences que l'on constate sont consécutives au 49 3. Non, mais en revanche dire ça que le 49 sens. 3 est une violence, et que s'il y a dix fois plus de monde, on ne me met pas en miroir la violence ça. symbolique non, du 49 qui... 3, et 3, 3, 3, 3 et la violence réelle. contre C'est toi qui l'a mis en miroir. Nous on explique que s'il y a dix fois plus de monde à ce 1er mai que l'année dernière, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a une violence. Ça c'est autre chose. C'est pas autre chose. C'est l'actualité. Non, c'est parce que c'est la. mais Monsieur Edouard, nous nous amène dans un continuum entre un climat national et euh, ce qui se passe dans la rue. Bah il, il existe ce continuum. Je suis désolé de dire que quand des gens, et ça a été décrit par Hugo Bernalicis tout à l'heure, qui sont des manifestants, dont je ne pense pas qu'ils soient complètement euh, euh, abrutis, imbéciles, euh, nihilistes, euh, en viennent euh, à siffler euh, les colonnes de policiers euh, et leur jeter eux aussi des pierres... – C'est la faute des oh, policiers. – Je trouve ça inadmissible. – un échec. – Je trouve ça inadmissible, un échec collectif. je le condamne, c'est un échec, euh, mais c'est aussi un climat. Mais. Et quand ils s'en prennent aux policiers... – Il est le mai. Ah, il n'y a pas de mais. je, je, je il y avait un mai. là. – Mais c'est aussi un climat. – je, je, je dis que c'est aussi Moi. un climat. C'est un climat. Et ils s'en prennent aux policiers parce qu'il y a un divorce entre la police et la police et la population et ils s'en prennent aux policiers parce que euh, c'est la police et les démagogues France, qui disent la police tue ils ont, pas de, ils ont pas leur rôle dans ce divorce mais selon moi vous je ne le dis pas donc, mais est-ce euh... que selon vous ils ont leur rôle dans ce divorce est-ce qu'ils ont leur responsabilité dans ce divorce moi, hier j'étais sur un plateau on me demandait de dire euh, dites dit, dit, dit, dit, voilà on peut, on peut on peut on peut convoquer la police question. on peut convoquer est-ce que ces gens sont des génial les politiques c'est extraordinaire vous n'allez pas y répondre c'est extraordinaire vous n'allez pas répondre C'est moi je condamne les questions sans fondement non mais c'est une questions sans fondement est-ce que vous condamnez les démagogues est-ce que je peux terminer mon fondement l'image Est-ce que je peux terminer fondement Les gens brûlent, et c'est sans fondement. C'est vrai, c'est sans fondement. C'est un mais Vous pouvez pas dire sans fondement. Est-ce que, est que je peux terminer De ne pas répondre, monsieur, s'il ah, vous plaît. On est, on est curieux de vous entendre. Alors moi, je réponds très à l'aise. Je condamne les violences. Et les démagogues qui disent ça ou pas Mais je ne dis pas la police, tu Je ne reprends pas cette formule parce que je pense que ça ne sert à rien. Les gens qui le disent. Mais ça ne sert à rien. Hier et de l'eau, vous avez la langue. De bois. On me à hier à, demander, à dire que ça, mal, hein. euh, les gens qui lancent des, des pavés sur les policiers sont des assassins. Ça sert à quoi Moi, ce que je vois... Quand je suis dans la rue, quand les commerces sont cassés, quand les agences bancaires vous sont, sont énergés, ravagées, vous répondez pas quand même. C'est que je vous réponds. C'est que le dispositif de maintien de l'ordre est inefficace, inefficient et pas assez euh, bien pensé. C'est ça la réalité. Mmh. Donc euh, qu'on vienne euh, se balancer assassin ou la police tue n'a aucun intérêt pour les gens dont la voiture brûle, dont les commerces sont ravagés et les policiers qui prennent des pavés. Donc et qui on peut bénéficier. aller là-dessus. Moi, je vous réponds, c'est pas ce qui est intéressant. Comment on documente C'est pas ce qui vous intéresse, manifestement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens vivent dans un état de droit où on peut aller manifester, où les voitures ne sont pas brûlées. Donc vos histoires de démagogie par l'altitude. Vous ne dénoncez pas des propos qui doivent être mais Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Un état de droit aussi où les policiers ne sont pas brûlés aussi. Mais évidemment. Mais bien sûr. là où on ne sera pas d'accord, monsieur. C'est qu'on ne peut pas résumer les relations police-population à l'aube des manifestations. Vous savez combien de français, de françaises qui soutiennent les policiers aujourd'hui 69 Et Combien c'était il y a 10 ans l Combien c'était il y a 10 ans 70 on est Non, c'est mon à 75. Chose. Ça baisse cesse de baisser. Donc il quand est quand même un 10 ans, On était à 72 l'année dernière. Ça mais... Bah, J'espère qu'aux prochaines élections, les taux de participation, les taux de vote pour vos partis seront identiques à ceux d'adhésion des policiers des Oui, gens. mais ça, c'est facile, mais, mais c'est pas facile. vous, de Vallée, Donc, vous toutes les semaines avec le Rassemblement National. Allez-y, prenez Allez-y, allez-y. On vient si, si, si, dans les attaques personnelles. C'est l'habitude. Quand on n'a plus d'idées, on est sur attaque personnelle. Non, non, c'est vos éléments de langage depuis tout à l'heure. Simplement, sur cette adhésion à la population, vous savez que ces policiers qui ont des manifestations, par exemple, ces compagnies républicaines de sécurité, c'est les mêmes qui protègent les plus fait dans les quartiers en démantelant les points de vie dans les halls d'immeubles avec les brigades de les brigades de police secours. Ils ne font ah, pas que des manifestations, c'est ah, les mêmes qui, aux frontières. La, la, ah. oui, bon, la police est utile dans un État républicain, d'accord. vous voulez La police est utile, d'accord. ce que vous croyez. Les policiers sont pas idiots, ils savent faire plusieurs choses. Ils font de l'ordre public. C'est vous qui avez des missions qui faisaient que de l'ordre public Ils leur métier, de Alors vous savez, à l'issue de leur formation des gardiens de la paix, vous savez ce que font les gens qui choisissent l'affectation CRS Non, mais qu'est-ce qui se passe à l'issue de leur formation est-ce que vous avez... une formation de CRS, une Comment compagnie républicaine de sécurité Ils ont à nouveau une formation dédiée De spécifique. combien de temps elle est de plus de trois mois. Non, non, un mois. Ils ont un module d'adaptation au premier emploi d'un mois. Donc, moi, je veux bien que vous ayez à faire des propositions que je n'ai toujours pas entendues et sur lesquelles vous ne connaissez même pas les rudiments de la formation initiale des policiers. Moi, je pense que quand on critique une institution, c'est pour proposer, mais pour proposer, il faut reconnaître. Moi, je n'irai jamais critiquer la production d'un vaccin contre le Covid parce que j'ai aucune connaissance médicale. Ça s'appelle la décence et intellectuelle. Oui, vence, donc, sûr, donc, la intellectuelle. En c'est la proposition qu'on fait, moi, je n'ai toujours pas entendu, j'en fais une. Vous pourriez défendre les au casse aussi Mais Voilà. Est-ce qu'il est est qu qui vous arrive de vous poser la question Est-ce que les, la stratégie d'intervention, est-ce que les tactiques, les doctrines d'emploi qu'on propose à nos collègues sont les bonnes Parce les que les gars qui étaient à côté de moi, que vous connaissez, vos collègues, okay. qui okay. prennent des bah, pavés, avec ils ont que souffert euh... aussi. Est-ce qu'on est qu les utilise bien Ça, c'est une non, question mais, qui mais nous intéresse. Est-ce qu'ils sont bien utilisés Les CRS ont un avis singulièrement différent de la non, Brabem vous voulez, sur ce, vous ce sujet. Un avis ou des propositions Dites-moi et je vous réponds. Comme on n'aura ni l'un ni l'autre, on n'occupera. Non, je pense que je fais des propositions après, part dans l'objectif. Je pense que vous n'êtes pas dans grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, tout à fait, comme vous, à la hauteur oui, de votre génial. construction. Alors, ce que oui, je veux dire, c'est que, que, que la loi anti casseur je fais la proposition ou on continue la loi anti-casseur de 2019, comme j'avais dit, a été censurée et c'est un outil sur lequel nos parlementaires peuvent à nouveau réfléchir pour pouvoir permettre en amont, par un cadre légal, par une protection de nos instances juridiques qui caractérisent notre état de droit, de pouvoir empêcher des personnes qui ont déjà été condamnées pour des violences, des agressions, des dégradations dans les manifestations, de pouvoir les obliger sur une durée déterminée à rester au domicile et à pointer au commissaire de la brigade de gendarmerie avant, pendant, après la manifestation avec un contrôle permanent du juge de le faire on l'a fait pour tous les domaines et ça aiderait beaucoup les policiers ça on a tous les outils juridiques dans le cadre actuel ça, ça peut être encore le, le, le cas courant, dans le cadre le du mais système mais judiciaire effectivement c'est pas l'arbitraire de l'exécutif qui peut le faire je suis d'accord avec vous quelqu'un qui a été condamné on va bien l'interdiction de pointer en manifestation c'est une peine complémentaire pour quelqu'un qui a été condamné elles sont rarement prononcées mais ça c'est autre chose je vous un exemple moi je demande pas que ce soit le juge je vous demande pas que ce soit le préfet c'est de plus en plus prononcé quand il y a des éléments c'est un sujet Éléments vous, dans exemple, exemple. Hein vous, vous, vous étiez en train de filmer les policiers lorsqu'il y a Loïc euh, sur boulevard strasbourg saint entre la place de la République, et euh, qui était effondré par un pavé sur le visage qui a été jeté par un black bloc, qui a 30 jours d'ITT, dont l'auteur a été identifié par le 3 e district de police judiciaire, qui a été déféré à la justice, vous savez combien il a pris en sanction Il fait trois mois ferme en prison, alors vous avez raison, on avance, pour une fois il va en prison, il n'est pas remis en liberté, et pas d'interdiction de manifester. Et on avait des preuves puisqu'il a été condamné par la justice et c'est prévenu, il n'a pas fait appel puisqu'il était au tribunal correctionnel. – c'est la loi du coup. – Donc vous contestez la justice. – C'est pas la loi, c'est la justice. – Donc vous conteste la justice. – bien bien, allez-y, continuez. – En tant que citoyen, je ne peux pas m'interroger. Mais vous êtes pour la déclaration des droits de l'homme. Mais tout citoyen n'a pas le droit de demander des comptes à son administration publique. La justice, c'est pas une administration publique. – Vous dites que vous avez des outils juridiques, là. C'est pas un outil juridique, ça Non, non, mais, alors je vous dis, non mais. C'est une audition. Donc, euh, mais bah, Invitez-moi à l'Assemblée. Si vous souhaitez que je mange avec vous, je mange quand vous voulez avec vous. Je je sur le sur Donc je vous dis simplement que moi, le juge, ne le fait pas systématiquement. Et là où j'ai peut-être pas été précis, je parle de l'autorité administrative du préfet. On a réussi à lutter contre les hooligans dans les stades de foot. J'ai pas l'impression qu'il soit moins important d'aller au stade de foot qu'aller dans les manifestations. Et ce qui doit vous inquiéter, je vous ai pas entendu sur ça, c'est qu'aujourd'hui, là où je vous rejoins, on a des gens pacifiques qui sont dissuadés d'aller dans les cortèges ah. parce qu'on a des individus radicalisés. Si on peut en amont empêcher ces individus radicalisés sur des éléments tangibles, pas sur le fait du prince ou sur le fait du préfet ou le fait d'un pouvoir exécutif, contrôlé par le juge administratif ou même le juge judiciaire, de pouvoir empêcher ces personnes qu'on connaît, qui sont fichées, qui ont déjà été condamnées qui n'ont pas été empêchées en peine complémentaire par la justice, d'aller dans les manifestations, à ce moment-là, on aidera beaucoup les policiers, mais surtout on aidera les personnes qui veulent revendiquer dans notre pays, qui depuis des années ne peuvent plus le faire, et vous avez raison, toutes les démocraties occidentales y sont confrontées. Et ayant le courage en France de porter ces actions qui protégeront les manifestants et finalement notre droit inalienable de pouvoir revendiquer. – Merci beaucoup, Mme Duvalet, pour cette belle conclusion. Vous avez parlé d'un traquenard, ce pas du tout un traquenard. Si, – hein. Si, vous êtes trois du même avis, euh, il est un peu tout seul Non, franchement, ce n'est pas un traquenard. Pas trois, trois, franchement, bon. non. – Parce qu'on est, on est ah, des on est des je, je vais faire la vraie ah, proposition politique qu'il y a. – Allez-y, et ça sera la conclusion. – Parce que quand vous êtes en observation, quand vous êtes manifestant vous-même, il y a un truc qui est flagrant, notamment dans les fins de manifestation, quand vous arrivez Place de la Nation, Place de la Bastille, en fonction des parcours, c'est que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mmh. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour de vous. Suis... Il y a de la lacrymo, ça charge, ça revient en arrière. Quand vous êtes manifestant pacifique et que vous arrivez à la fin du cortège, je parle pas quand vous êtes habillé en noir et que vous voulez dans la confrontation, vous ne comprenez rien. Les mégaphones pour faire les sommations, c'est des tout petits machins comme ça même les manifestants de la CGT, ils ont des trucs euh, euh, bien, plus, euh, bien plus efficaces. allez où dans le schéma national du maintien de l'ordre On nous avait promis d'améliorer la communication en manifestation. Mmh. Ils sont où les véhicules avec les énormes baffes pour expliquer ce qui se passe C'est où ça Vous êtes aussi pour une nouvelle loi sur le maintien de l'ordre non, non, tout ça c'est oui, du réglementaire. Le schéma national du maintien de l'ordre, un nouveau ministre de l'Intérieur, en 5 minutes, il vous change tout ça il vous achète des véhicules avec des enceintes amplifiées, il dit aux gens de disperser, etc. La dernière manifestation que j'ai fait à Paris, les gens étaient en train d'être nassés, alors que l'objectif policier, l'objectif policier à ce moment-là, c'est d'évacuer la place définitivement. Or la NAS, il n'y avait pas de porte de sortie. Contrairement à ce qui est prévu dans le schéma national de maintien de l'ordre, sinon c'est une NAS illégale. J'ai dû aller intervenir auprès du gradé qui supervisait l'opération, pour qu'enfin il ouvre un passage vers le métro, et qu'est-ce qui s'est passé Miracle, des gens sont partis. qui était quand même l'objectif initial, que les gens s'en aillent. Donc quand on fait ça avec discernement, quand on fait ça sans être dans l'agressivité soi-même quand on est dans la force publique, parce que c'est pas œil pour œil, mmh. si mmh. ça devient œil pour œil, alors c'est l'escalade, c'est ce qui est en train de se passer et ça augmente le donc, niveau de l'arsenal qui, qui existe déjà vous, vous semble suffisant donc Comment ?– l'arsenal, enfin, le dispositif ?– Ah non mais il est même trop L'arsenal, le regardez les LBD par exemple, le préfet du Nord a pris la décision de ne pas utiliser les LBD en manifestation. – Les Anglais ne les utilisent pas, les Allemands ne les utilisent que, pas. – Est-ce que c'est est -ce est euh, à feu et à sang à Lille Non, absolument pas les nos voisins ne le, l'utilisent pas donc on a un arsenal qui est beaucoup trop large le gaz lacrymogène c'est pas partout effectivement il est beaucoup employé mais c'est pas partout et le pire c'est que quand vous êtes en début de cortège euh, comme c'est arrivé au 1er mai vous êtes là un manifestant en famille pacifique et que vous prenez des salves de lacrymo je suis désolé le problème pour vous c'est pas euh, qu'il y ait des gens du black bloc qui sont en train de casser une vitrine c'est que vous prenez si... du lacrymo que vous, vous êtes vous avec votre si. gosse fait fait et c'est ça qui vous, si vous si. intimide on on on un policier vous qui voit de juste une mise en situation parce que moi je suis dans la vraie vie comment vous faites face à nous comment vous faites... Vous en faites face à une personne violente qui va vous lancer un cocktail Molotov, qui est à distance pour éviter qu'il puisse se lancer et que ça atterrisse sur le visage ou le corps d'un policier. Le lanceur de balles de défense permet par exemple de mettre hors état de nuire cette personne qui jette un cocktail Molotov. Sur les dernières manifestations, ils ont été très peu utilisés. Réduire le match de l'ordre à DLBD, c'est faux, c'est pas vrai. Et pour répondre à M. Bernaysi sur la communication, on peut perçant, ouais. améliorer... On peut améliorer effectivement par des panneaux par des communications sonores beaucoup plus fortes je suis d'accord avec vous, les orientations et le suivi des manifestants et on a des équipes de liaison et d'information mais quand c'est le chaos quand c'est la terreur, vous allez envoyer des policiers qui eux sont là pour faire de la communication et de l'échange, se faire charcler et en prendre plein la figure c'est pas ce qui s'est passé, passé quand j'étais à Nation à Bastille c'est pas Donc du tout ce qui s'est passé, des, des, des situations calmes aussi, et vous ça. pouvez communiquer, il mais, mais, mais, n'y mais a pas de a communication merci. qui et est il y a une chose que vous n'avez pas souligné c'est que sur les 12 journées nationales d'action les syndicats on travaillait main dans la main avec la préfecture de police de Paris, les syndicats qui sont élus démocratiquement et qui représentent les salariés. Ça se passe bien C'est que ça se passe bien, bien sûr. Ce sont les black blocs d'ailleurs. Cette Comment petite question positive <rire> que nous allons voir se débat. Pacifie, merci beaucoup. Beaucoup. merci Jean-Maurice Durand, merci Mathieu Vallet, merci Hugo, merci Bernard C'est maintenant l'heure de l'engager de la semaine.